Bienvenue dans l'Entraide Coworking, bureau virtuel et espace de télétravail pour les bénévoles, les demandeurs d'emploi et les auto-entrepreneurs. D'un simple clic, vous pouvez me rejoindre et commencer ce rapide tour d'horizon. Nous sommes dans la salle d'accueil. Par ce panneau mural, vous pouvez faire une demande... Deux bureaux partagés. Il y a une charte d'accueil et un formulaire à remplir. Ensuite, nous entrons dans l'espace de télétravail proprement dit, avec 24 bureaux, tous aménageables, en fonction de vos attentes et de vos besoins. Deux salles de réunion avec euh, paperboard, qu'on peut partager et enregistrer. Deux salles de pause, un réfectoire. Voilà, et des ressources partagées. des vidéos, le texte. Ici, par exemple, nous avons un document répertoriant les sites d'offres d'emploi dans le secteur culturel. Et donc les espaces sont aménageables. Par exemple ici vous pouvez avoir un réseau social. Euh, ça peut être votre page LinkedIn par exemple. Nous avons fini le tour d'horizon. Euh, si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez contribuer à développer avec moi la communauté des utilisateurs Gatterton, Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. À bientôt!